Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la banlist donc euh, du 11 avril 2016. Donc euh, on, on y va. Donc euh, on va commencer par donc euh, tout ce qui est euh, interdit. Voilà. Donc ah voilà donc Herman érudimentaire, artilleur sous sousborg, blaster, maître des dragons, du brasier, chasse chasseur, commandant du héros de la destinée, crapaud. De permutation, Cyberjar, Cyberstein, chin le génie des rituels, le dragon de la victoire, le dragon empereur du chaos, qui, euh, en bien sûr, en format, je parle en format avancé, après, si vous voulez voir, en format classique, euh, voilà. Euh, dragon de la victoire, donc, Cyberjar, Fiber Genovirus, jongleur de dommages majeurs artiste, en parlant du jongleur de dommages majeurs artiste, il, il me faudrait... Le mangeur de flammes mage artiste, en... une fois encore, voilà. Euh, maître à penser, m'accueillir le destructeur, morpho jar, morpho jar numéro 2, peluche-feu, mage artiste, redox, le maître des dragons des rochers, sangane, scientifique, ésotérique, surite, stratège, nécrose, sorcière de la forêt noire, toujours, hein. tempeste, maître des dragons des tempêtes, Tidal, maître, dragon des chutes d'eau. Tour, Forte donc c'est le deck qui a été touché, voilà. Construction de marionnette de l'ombre, L. Brionnac, dragon, barrière de glace. Chaîne naval, qui est toujours interdite, ça serait bien qu'il a limite à 1. Ça serait bien, hein, j'irais bien. Chevalier, excitant, Colline du mal. Maître du choc, numéro 16. Tel chevalier, ptolémaius. Transporter. Zinmenti Automate, Canon de Newton, Carte de Retour Sans et Sauve, Changement de Cœur, Charité Gracieuse, Choix Douloureux, Confiscation, Contrôle Cérébral, Dernière Volonté, Destruction de Carte Duo des dél Élégants, Elma, Dag de Papillon, terme Prématuré, Fusion Dimensionnelle, Fusion du Futur, Jeu de la mouillée qui a été interdite, ça a été nouveau, Sentinelle Inflexible, Le Plumeau de Damarpie, Le Livre de la Magie. Euh, du jugement métamorphose mirage du cauchemar monster reborn on glace c portail des six pot d'avarice pot de cubilité super polymérisation, super rajeunissement et enfin tornade géante voilà après on a violent orage vol à l'arraché yeux d'hésitation qui a été interdit c'est dommage euh, bouton de, dodo de destruction chauss et trappe voilà chose trappe dernier tour euh, a été interdit Jugement Solennel, Offrande Suprême, Offrande Royale, Ordre Impérial, Retour de la Dimension Différente, euh, Saute Temporelle, Sixième Sens. Donc après tout ce qui a été euh, limité. Donc Sentinelle qui porte, Bras droit, Bras Gauche, Jambes droite, Jambe gauche de l'Interdit, Agresseur Nocturne, Arc Démon d'infernité, Dents de Lion, Diva des Profondeurs, Dragon Armé des Ténèbres, Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges, Exodia Interdit, donc c'est la tête hein. Bon, je pense, graph, euh, malbranche des abysses ardentes, guide des enfers, homme oiseau allié génex insecteur, Fr insecteur frelon, insecteur libellule, lapin sauveteur, luster le draco assassin qui est limité, magicien automate, magicien sage œil qui est limité, qui est des nouveautés, quand vous voyez que c'est rouge c'est des nouveautés, mathématicien, moral tac artefact, potartis crapaud, crâne arlequin, je connais pas, Uh, Ré-Roi, le roi du tonnerre Singo, Clavier, Potartis Soldat du lustre noir, émissaire du commencement Qui a été limité Top, géante, néo-spatien uh, Gustav, Traken, Evigiski Mint, August, Evigiski Nécrose de Brionac Nécrose d'Unicorn Après on a Kanawok uh, bat spirituel ultime Donc le renoncé au milliers Dieu. Il est limité à 1 et il était interdit Je précise, Norden qui a été limité aussi, donc je vais en avoir une normalement. Euh, Dev Lorraine, le tigre de la barrière de glace. hyper qui RTG. Initiaire de la prééminence le dragon assassin destructeur. Trishula, le dragon barrière de glace. J'en chercherai un pour la collection. Canon infernité, charge d'âme, compte à rebours final. Contrôle mental, enterrement d'une autre dimension. Explosion infernale, face à face Draco Qui est limité, c'est une nouveauté. Fissure dimensionnelle, fusion marionnette de l'ombre. L qui est limitée aussi. À ah, limiter, c'est à 1. Hein. Gobelin parvenu, le livre de la lune, l'imiteur immoval, portail de monstre préparation des rites, règle qui, raisonnement, renfort de l'armée, sacrifice inutile, sacrifice royal, sacrifice et sarcophage doré qui sont limités. Symbole de l'héritage, un jour de paix, un pour un, vent divin de la vallée des brumes, absorption d'âme absorption de compétences, anneau de destruction à vertissement divin, barrière, infernité, détonation magique, dispositif, excusez-moi, à force de parler, j'ai la bouche sèche. Donc, dispositif d'évacuation obligatoire, espace de négation, hommage torrentiel, macrocosmos, mur de lumière réatrice, trappe sans fond, et virus épidémique d'éradication. Donc après, on va passer aux cartes semi-limitées, donc ça, c'est celles qui sont en deux exemplaires. Euh, donc, euh, de loyauté, Cavalerie, le dragon de l'Atlantide, sir malbranche des Ardent, dragon des ruines, prêtre invocateur, soldat de carte, visage de nécro, frappe en chaîne, invitation des ténèbres, qui est limitée, semi-limitée, ravage des dragons, qui est semi-limitée, renfort de l'armure, de la, renfort de la lumière, pardon, de lumière, excusez-moi, téléporteur d'urgence, qui est su, qui est euh, donc, qui est semi limité nouveau, Trou noir, cessez le feu, trio jama, voilà. Et qu'est-ce qui est plus limité Magicien sombre du chaos, Tracoegia, art du rituel avancé et virus brailleur de cartes. Alors, euh, magicien sombre du chaos qui était interdit, il est plus limité. Tracoegia qui était semi-limité, il est euh, plus limité. Euh, art du rituel avancé qui était semi-limité, qui est plus limité. Et euh, virus brailleur euh, de cartes, qui était limité, maintenant il est plus limité. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le point sur la sur la, sur la liste du mois d'avril. Donc j'espère pouvoir faire aussi le point sur la banne du mois prochain. Enfin, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus d'actualité sur Yu-Gi-Oh! On ne sait jamais. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de la partager et sur tous les réseaux sociaux. De mettre un petit commentaire aussi, hein, ça serait sympa. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, donc, sur la Team As Radio Geo. Allez, ciao tout le monde!